Il faut vraiment que je m'achète une ligne pour que mes coups de gueule ils aient l'air d'un de... grognement d'adulte quoi. Là ça fait piou. pio. Bah, salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, nouvelle vidéo, naturellement. C'est dur les introductions en vrai, parce que des automatismes qui viennent de nouvelles vidéos, bah vous le savez venez de cliquer dessus et on est sur youtube ça va pas être une chanson Enfin bon tout ça pour dire qu'on va au boulot soirée normale il s'est rien passé ce matin enfin ce matin je me suis réveillé à 15h donc <rire> c'était compliqué de faire un truc ouais, voilà écoutez ma foi euh, demain euh, réunion le matin entraînement à demain ça va être une longue journée et donc une longue vidéo mais c'est parti sous la pluie ouais encore une fois, euh, il fait moche toute la journée, au moment où je descends, ça s'arrête un peu, donc euh, je ne mets, de... mets pas le haut de caouet ou le bas de pantalon, enfin le pantalon de pluie, euh, j'aurais peut-être dû. Ah oui, puis non, si, ce soir, il va falloir qu'on aille faire un peu d'essence, parce que là, il va falloir trouver de l'essence, faire le plein, parce que euh, bah là, c'est critique en vrai. Hier, j'ai pas fait... Ah ouais, 17 bornes, ah ouais faut faire un retour, coûte que coûte. Oula. Il se passe un sacré truc là. Oh la vache. Le bon temps bien pourri là. Incroyable, mais il fait pas... J'ai pas froid. Il fait pas spécialement froid, même mouillé. Donc, euh, vraiment de la flotte, quoi. Bon, ça sort bien. Et paradoxalement, il se fait plus clair que d'habitude. Alors ça va savoir. Il est un poil plus tôt et encore, ces jours-ci, je suis pas mal, mais on voit bien le faisceau de la Tour Eiffel, du coup. Point mort. Enfin, le neutre plutôt. Si c'est point mort, mais oui, c'est point mort. Oh le niveau. Non mais je confondais avec point de patinage Quand tu commences à lâcher l'embrayage et que tu as engagé la première Voilà, je pensais... Bref, je suis une chèvre Allez Ça avance plus les Mercedes de nos jours C'est plus ce que c'était Allez, allons se sécher et bosser un peu Ouais, j'ai dû garer la moto au parking tout à l'heure parce que ça soufflait trop le gé il d'y péter les plombs. Il était perdu. La moto elle arrêtait pas de bouger à cause du vent. Là la rue elle est abritée mais vous allez voir tout à l'heure sur le périph' la soufflette qu'on va se prendre et il faut qu'on s'arrête. faire le plein. Ouh, là voilà, ici ça souffle. Je voulais maintenir ma tête pour pas que vous partiez à droite là-bas. Oh là là. Regardez. <rire> incroyable. Ah, il y a un frère qui arrive. Ouais. Oh ça pète à, ça pète à rouille. J'espère que c'est pas pour lui ce qui suit. <rire> non, ça va. Je pense qu'il a pris. Là. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin de sortir ici. Je pense que c'était de la précaution au vu ce qui vient de nous dépasser par la gauche. Il y en a un qui a pris là. Je sais pas qui c'est. Ça doit être lui la Volkswagen. J'étais bien moi. Coup dur. Pour lui, moi j'ai l'esprit tranquille. J'ai toujours pas reçu ma contravention de... il y a 10 jours là. C'est sûr que j'en ai une. Hein. On va patienter encore un peu, mais je vois pas comment je peux passer au travers. Puis 20 km heure au-dessus, la vache, j'avais pas réalisé. Elle va me faire mal celle-là. Wouah C'est sans trop y croire que nous allons sortir, porte de Champeret, pour euh, faire le plein. Je vais pas m'acharner ce soir, là je suis à sec, mais au pire j'ai un jerrycan à la maison. Demain faut que je roule avec celle-là, demain soir, donc euh, s'il n'y a pas, il y a pas, et ce sera jerrycan. Oh, ça me pousse là, c'est sévère. Oh oui, la veste Harley Davidson sur un Vespa, moi j'aime. C'est comme mettre en survêtement du PSG pour jouer au babyfoot. C'est la même chose. Il ouais, y a déjà les déco de Noël. Ouais, ils abusent. C'est mi-octobre je crois qu'on a vu à Suren. Si ma mémoire est bonne, ils commençaient déjà à les installer. Là il y a une smart qui est smart sans déconner. Il réinvente le monde. C'est génial je trouve. C'est un véhicule pour les audacieux. Oh oui, là il y a ce qu'il nous faut. Et là aussi. Je pensais pas qu'on trouverait aussi facilement tu vois. J'ai été mauvaise langue. Bon voilà une bonne chose de faite Maintenant au lit Puisque oh là, Je me lève dans 6h30 Sachant qu'il faut que je monte cette vidéo Je vais dormir 4h quoi Là que tu vois que je réfléchis pas en hein, youtubeur. Si je m'étais arrêté pour le ramasser, j'aurais fait ouais, je fais ma bonne action. J'aurais fait plein de petits clips, j'aurais fait des milliers de clics. Mais en vrai, je suis trop feignasse pour m'arrêter le ramasser. Et surtout, je sais pas du tout si ça se relève tout seul ça en vrai. Et j'ai le petit doigt pété, voilà, c'est ça, ça ma vraie excuse. J'ai le petit doigt pété, je peux pas attraper à pleinement. Donc bon. Bon bah écoutez. Une de plus qu'on a pu à faire, comme on dit. Si on ne le dit pas, je propose qu'on le dise à partir d'aujourd'hui. Euh, merci d'être resté jusqu'au bout. Partager, commenter, likez. Et puis, euh, bah, je vous dis à demain pour une longue journée, donc une plus longue vidéo.